Vous êtes au bon endroit si vous cherchez l'outil de référence pour les coachs ambitieux. Donc, ce que j'aimerais euh, vous dire, c'est que euh, c'est un outil que j'utilise depuis plus de deux ans maintenant. Et c'est euh, vraiment. Avant, j'utilisais trois, quatre outils pour, euh, à la place de cet outil. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil de référence. Il y a un inconvénient. Le principal, c'est le tarif. OK? Si vous voulez le savoir, si vous voulez le connaître, je vous invite à regarder. Mais je crois que je peux vous le dire de tête. Je vous mets le lien. Et si vous jamais vous voulez passer par mon lien affilié, n'hésitez pas. Ça me permettra de toucher une commission pour, pour faire leur promotion, tout simplement. Euh, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment vendre avec Kajabi, comment encaisser concrètement. C'est le plus, le plus important. À la limite, après ça, vous pouvez partir. Le problème, c'est que si vous voulez juste encaisser un client, ça n'a rien de prendre un outil comme Kajabi qui va vous coûter du coup 150 dollars par mois avec deux semaines d'essai. Là où ça devrait être intéressant, c'est la partie automatisation. Comment créer un tunnel de vente simple et efficace pour pouvoir automatiser tout ça euh, Coucou Elisa qui nous a rejoint. Euh, je me permets de couper vos micros et puis je vous laisserai euh, partager après quand vous, aurez, euh, voilà, quand vous aurez des questions. Et puis le troisième point, c'est euh, un point qui peut être important parce que c'est un des principaux avantages de Kajabi, c'est offrir un espace membre pour les clients. Si vous avez de la formation en ligne, et vous allez voir, c'est tout est tout est très beau, euh, tout est très efficace. Et du coup, bah, j'espère que ça va euh, vous euh, convaincre de euh, de passer sur Kajabi ou pas, ou pas. Et le but, c'est vraiment de vous donner un meilleur aperçu possible. Donc, deux objectifs. Soit vous êtes là pour voir si Kajabi est fait pour vous, donc ça va être génial pour vous. Soit comme Edna, vous avez déjà pris Kajabi et du coup, vous allez pouvoir construire tout ça. Pour rappel, il y aura le replay. À tout moment, vous pourrez revoir tout ça. Edna, tes clientes de mission passion au coaching. Si tu as des questions, je peux t'aider avec grand plaisir. Donc, déjà, je vais vous présenter les meilleurs outils par catégorie pour faire simple. Okay, je simplifie. Et là, mon objectif, c'est vraiment de, de vous aider à choisir. Le but, c'est que Kajabi n'est pas fait pour tout le monde et n'est pas fait pour tous les besoins. Si vous voulez juste, entre guillemets, créer un site web, utilisez des outils comme Wix, Squarespace, WordPress. Okay. Si votre besoin, c'est juste de faire grandir votre base d'audience, en sous-entendu, vous voulez juste des emails, vous voulez capter des emails, ConvertKit, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ça. Ok, euh, Non, plus précisément, c'est le meilleur outil de marketing par email pour ça. Si vous voulez juste « entre guillemets offrir des formations en ligne », Gumroad et Podia sont des très bons outils pour ça et beaucoup moins chers. Et si vous voulez créer des tunnels de vente complets, il y a des outils comme System.io et ClickFunnels. Du coup, pourquoi choisir Kajabi C'est si vous voulez tout avoir à un seul endroit. Toutes ces fonctionnalités, vous pouvez les retrouver sur Kajabi. Donc, juste pour être clair, si vous voulez juste un site web, à la limite, plus comment euh, capter des emails, prenez peut-être pas Kajabi. Si vous voulez juste euh, héberger des formations en ligne et faire des tunnels de vente, prenez peut-être pas Kajabi. Par contre, si vous voulez tout, utilisez Kajabi. Donc, ça, c'est votre premier besoin. Vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous voulez tout. Deuxième point, c'est que pour vous, c'est très important d'avoir un outil élégant pour vous et vos clients, parce qu'il y a des très bons outils qui sont bons pour vous, mais pour vos clients, ce n'est pas agréable. Euh, je tiens à préciser que le support, il est en anglais. Donc, encore une fois, là, si vous n'êtes pas du tout anglophone ou vous ne pouvez pas exprimer un besoin en anglais, vous allez être bloqué. Et du coup, c'est pour ça que je vous propose System.io. Là aussi, je vais vous mettre le lien, parce que System.io, c'est le meilleur rapport qualité-prix en France en français, et je vais vous dire un truc, c'est comme Kajabi, mais tout en, un peu moins bien à, à mon goût. C'est un peu moins joli, un peu moins fonctionnel, euh, euh, les, les fonctionnalités sont moins avancées. Tout est pour moi un peu moins bien. Le gros avantage par contre de, de, de System.io, c'est que c'est gratuit. Ok? Ceci étant dit, on va pouvoir aller rentrer dans le vif du sujet maintenant et aller sur Kajabi. Alors, juste je vous donne quelques aperçus de ce qui est possible avec Kajabi. Ça, c'est trois sites de clients euh, qu'on a fait. Donc, c'est des clients en mentorat. Hein. Donc là, c'était Hélène que, que, que j'ai interviewé, que vous avez peut-être vu euh, récemment. Donc, tout ça, c'est fait avec Kajabi. Euh, Sarah qui a fait ça avec Kajabi. Donc, euh, voilà. C'est juste magnifique. Et Christine qui a fait ça avec Kajabi. Évidemment, comme c'est des clients en mentorat, on les a clairement aidés. Mamadou plus précisément les a aidés. Mais comme ça, ça vous donne un aperçu de tout ce qui est possible avec Kajabi. Je prends les, les questions-réponses juste après. J'aimerais vraiment attaquer ce premier point, comment encaisser un client. Donc, pour ne pas vous embrouiller, quoi, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais passer d'un compte à un autre en fait. Parce que moi, j'ai le forfait premium à 400 dollars par mois. Euh, du coup, je peux faire trois sites. Donc, parfois, je vais utiliser euh, mon site actuel de coach en mission et parfois, je vais utiliser mon nouveau site où il n'y a rien pour le moment qui est entrepreneur en mission. Tout ça, c'est des détails, ça ne vous intéresse pas. Mais si jamais vous êtes curieux, vous dites Mais tiens, il n'y a pas les mêmes chiffres et tout, c'est normal. OK. Euh, ok. Vous êtes sur Kajabi, vous avez pris l'offre d'essai Kajabi ou vous avez payé pour, sur Kajabi. Votre priorité, c'est d'encaisser un client. Donc, la priorité pour vous, ce sera de commencer à euh, aller ici dans les réglages. Coucou à Claudine qui nous a rejoint. Et une fois dans les réglages, c'est très simple. Vous allez dans chacune des rubriques et vous remplissez tout. Moi, aujourd'hui, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est dans Payment Integrations. Donc là, il va falloir connecter votre compte Stripe au Paypal. Sans ça, vous ne pourrez pas encaisser. Okay Donc, je ne vais pas vous faire un tuto complet Paypal Stripe, sinon on en a vraiment pour trois jours. Mais Paypal, vous allez sur paypal.com, Stripe, vous allez sur stripe.com et vous créez vos comptes. Si vous avez déjà vos comptes, il suffit de faire « connect ». Et du coup, bah, je vais vous montrer juste les premières étapes. Pour Stripe, vous faites « connect ». Si vous n'avez pas de compte Stripe, vous cliquez là, sinon vous cliquez là. Et puis après, vous suivez juste le guide, il faut comprendre un peu l'anglais, vous allez créer un sous-compte et vous allez pouvoir euh, le rattacher. OK Juste, entre guillemets, faites juste suivre les étapes. Euh, donc ça, ça va être vraiment la base de la base de, euh, euh, un de, euh, de prendre les paiements. De prendre les paiements. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoint. Je reviens. Là, je suis. Je reviens sur Kajabi. Okay. Donc, je pars du principe que ça, vous avez réussi à le faire. Ok. Vous avez connecté Stripe à PayPal. Une fois que vous avez fait ça, autre chose qui peut être importante, si c'est d'acheter un nom de domaine pour avoir quelque chose de plus élégant quelque chose comme ça. En attendant, pour que ce soit fonctionnel, vous pouvez dès à présent configurer le nom de domaine. Okay. Moi, par exemple, je vais l'appeler EEM, entrepreneur en mission. Je ne sais pas si ça marche. C'est le nom de ma deuxième société. Voilà. Mais si vous voulez mettre votre propre URL, vous cliquerez ici et vous, il faudra acheter l'URL chez Younos, par exemple, et le connecter ici. Autre chose importante, ici euh, c'est la partie euh, réglage marketing donc là ça va être important de mettre ça moi je crois que c'est une... une url je sais plus bref c'est pas grave ici je vais mettre mon adresse et, c... et ça ça va être utile et nécessaire quand vous allez envoyer des emails vous voyez ici on est dans réglage marketing donc à la fin de vos articles, à la fin de de vos emails quand vous allez envoyer des emails il y aura votre adresse. Maintenant si vous n'avez pas encore fait de société ou vous avez fait une société mais vous ne voulez pas que vous l'avez basée à votre domicile et que vous ne voulez pas que les gens sachent où vous habitez chose qui est complètement compréhensible hein. quand j'étais célibataire je m'en fichais mais quand je... Quand, quand, bah, quand je me suis marié, euh, j'ai fait attention à ça. Vous pouvez, euh, bah, si vous habitez au 15, vous, vous écrivez 13. Quoi. Franchement, euh, personne ne viendra vous chercher des problèmes. Okay votre sécurité est plus importante que, que ça. Euh, tout ça, ici, il va falloir mettre votre email que vous aurez acheté chez yonos par exemple, ou sur Google Workspace. Ce n'est pas le but de parler de ça aujourd'hui parce que sinon, encore une fois, on ne va pas avoir le temps de travailler sur Kajabi. Mais euh, voilà, si vous avez un email personnalisé, vous faites ça. Si en attendant, vous n'avez qu'un un Gmail, bah, vous utilisez un Gmail. Ce ne sera pas idéal, mais pour commencer, ça suffira. Okay. Okay, Qu'est-ce qui m'a mis hum... OK, ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Voilà, ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Tac, euh, ça, je vous laisse remplir. Et encore une fois, ouais, voilà, je vous laisse remplir. Et quand ça, c'est fait, euh, quand ça, c'est fait, franchement, vous avez déjà euh, l'essentiel. On va faire une pause ici maintenant pour ceux qui ont euh, Kajabi, qui ont peut-être des questions. Je vais y répondre. Et après la pause, donc là, c'était les réglages de base. On va vraiment rentrer dans le comment facturer les clients concrètement. Et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Euh, qui a des questions sur la partie réglage Est-ce que Edna, tu as déjà commencé à, à bidouiller Est-ce que tu es bloqué à certains endroits Ou où on rentre dans des choses plus, euh, plus concrètes en effet, j'ai essayé de connecter mon compte, que, mon compte Stripe et je n'y arrive pas, ça coince. Ok, Est-ce que tu, tu saurais me dire à quel moment ça coince J'ai créé un nouveau euh, compte dans Stripe, sous-compte ouais. dans Stripe. Euh, j'ai renseigné toutes les infos qu'il faut renseigner et à part, après, je suis bloquée. En fait. mais il y a quoi pas. comme message d'erreur en fait j'ai me... même pas de message d'erreur ça veut dire que lorsque je retourne du coup après dans Stripe je sais pas où aller pour connecter Kajabi en fait la vidéo je pense qu'il est dans Kajabi le tuto il est plus ancien que la version actuelle de Stripe okay. Okay. et du coup je sais pas je sais pas où aller ok alors ça on verra toi et moi en coaching mm. euh, en coaching plus précisément vu que c'est très, pré... ouais, très précis ouais. très précis à ton cas ça va pas intéresser les autres par contre il faut qu'on le fasse parce que sinon, euh, si tu peux pas ben encaisser, voilà, ce n'est euh... pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon, Emma ou les autres Sur, les sur réglages la partie réglage de base, euh, réglages de base euh, je ne pense pas. Il faudra okay. que j'y fasse un tour parce que je n'ai pas commencé par là, en fait. Ok, ok. Top. Il n'y a aucun problème. Let's go. On continue. Donc, on a, admettons, on a tout réglé. Maintenant, comment on va encaisser Alors, le fonctionnement est le suivant. C'est La première chose à faire, c'est qu'il va falloir créer un produit. Là, c'est un peu subtil. Ok euh, c'est un peu subtil, c'est un peu technique, mais ça ne devrait pas vous faire peur si je m'y prends bien. Comment se passe une vente sur Kajabi? Ce n'est pas juste euh, quelqu'un achète euh, et paye et c'est réglé. Vous devez créer une offre. Quand la personne achète l'offre, elle accède à un produit. Vous devez créer une offre et quand la personne achète, elle, peut, elle doit accepter un produit. La subtilité, c'est que vous pouvez acheter une offre et il peut y avoir plusieurs produits. C'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que et les produits, c'est par exemple vos formations. Donc, nous, on va en faire un. Admettons, là, je fais du coaching, je fais un truc de base ok, coaching program vous avez même des templates alors je pense que je ne vais pas l'utiliser je vais juste regarder ce qu'ils vont me faire Bon, on va l'utiliser juste pour le fun ok euh, mais sinon je vous invite plutôt à faire blank pour faire simple donc ici accompagnement, confiance en soi ok, admettons que je fasse ça je remplis ça, c'est pas très important, ici je peux mettre une image ok, vous l'aurez compris hein, je vais à l'essentiel aujourd'hui le produit est en train d'être créé. Donc, pour rappel, encore une fois, vous ne pouvez pas vendre une offre sans qu'il y ait de produit. S'il n'y a pas de produit, il y a... vous ne pouvez pas vendre d'offre parce que quand quelqu'un paye pour une offre, s'il n'y a pas de produit derrière, elle a payé pour rien. Okay en tout cas, c'est fait comme ça, techniquement parlant. Vous voyez, donc, je savais que ce n'était pas une bonne idée parce que c'est un template qui peut être intéressant. OK, on regarde tout ça. Mais ça, c'est quand vous avez vraiment des programmes de groupe. Donc, nous, on va recommencer. On va faire le blank. Okay, je vais le supprimer. Je fais un new product. Et je vais faire blank. OK, Ici. Co Coaching, confiance en soi soit pour les entrepreneurs on verra à la fin de, du workshop si c'est un produit que j'ai vraiment envie de créer ou pas parce que c'est vrai que ça me plairait mais bon voilà c'est plus fun pour moi de créer un vrai truc potentiellement que je peux vendre qu'un truc plus, totalement fictif donc voilà donc, une fois que vous, vous, le produit, il est créé. Techniquement, il est créé. Je n'aurai pas besoin d'avancer. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là parce que le problème, c'est que la personne, quand elle va acheter, elle va avoir blank catégorie blank post. Donc, ce que je vous invite à faire au minimum du minimum, on va aller ici, on va mettre dans la catégorie bienvenue. Et là, on va mettre... Merci pour confiance salut c'est c'est un plaisir et un honneur pour moi de te compter parmi les premiers clients ouais non ouais pff, de ce nouveau programme que j'ai en tête depuis des années à tout moment, je suis disponible sur Rendez, Je t'invite à consulter ton WhatsApp dans lequel je t'invite à consulter notre conversation WhatsApp pour fixer notre premier rendez-vous si ce n'est pas déjà fait. Okay. Donc là, il n'y a pas de média, mais je pourrais très bien ajouter une vidéo ou même un audio. À cette semaine, c'est une évaluation. Donc, ce n'est pas pertinent. Encore une fois, on fait au plus simple. On va voir la structure d'un produit dans la troisième partie de ce webinaire. Donc, ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Donc, juste pour vous montrer la vue d'un client. Un client paye, et on n'a pas vu encore comment il paye. Il, il rentre là, il voit ici Start Course, il clique, il clique ici, il voit qu'il n'y a pas d'image là et il voit le texte. Okay? Il y a plein de choses à configurer, comme vous pouvez le voir. On va le voir très rapidement. Donc, la première, l'une des premières choses, c'est traduire ça, changer ça et changer la bannière. Donc, comment on fait tout ça On va aller dans Website. On va choisir un thème pour commencer. Ok, je vais en profiter. Tiens, c'est mon nouveau site. Ça, ça a l'air… Qu'est-ce qui a l'air cool Ça, c'est des nouveaux en plus qu'ils ont créés. Ok, je vais prendre ça. Kim. Violet, non, je peux faire ça. Ouais, non, elle est violet. De toute façon, on pourra changer les couleurs. Je prends un thème. Donc, je vous rappelle, mon objectif, c'est de changer, de traduire… Euh de traduire les textes là donc je vais si je vais un peu vite de toute façon il y a le replay hein. euh, donc je vais dans le produit je reviens en arrière pour que vous ne soyez pas perdu donc je suis dans produit all products je clique ici je vais dans customize et ici je vais dans customize normalement c'est ça ouais ça et ici, je vais tout changer. Déjà, le header, je vais l'enlever. Encore une fois, je suis là pour faire simple. Ici, je vais, je, vais, euh, je vais traduire. Démarrer. Reprendre le programme. Recommencer le programme. Vous voyez, moi, c'est un peu affiché parce que je l'ai déjà fait par le passé. Ici, je vais changer. 35 ans marié et papa d'une fille. Ici, je vais mettre Lingen. Hein euh, coach et mentor. Okay. Et ici, je peux juste mettre une photo rapide. Okay. La taille d'image n'est pas bonne, il faut juste que ce soit plus petit. Bon, c est, c est vraiment euh, ce n'est vraiment pas le plus important, mais puisqu'on y est... Euh, allez, tiens, est-ce que celle-là passe okay. Moi et mon épouse. Coucou à Anthony qui nous a rejoints. Et donc voilà, ici l'image est en, est en train d'être mise. Ici c'est... Euh, je change aussi. Je sauvegarde. Voilà. Donc la bannière, elle est partie. On a traduit. Ici aussi, je peux le traduire. Euh, le son complété. Et euh, ici, moi, j'aime bien soit tout supprimer en bas là, ou soit vous mettez un truc, voilà, avec votre email, euh, si besoin, en dessous. Okay, pour le footer, et ça va apparaître en bas. Quand ce n'est pas très utile, je vais un peu plus vite. Quand c'est plus important, je, je ralentis. Okay à tout moment, vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat. J'ai un œil sur le chat aussi. Voilà, donc ça, il y a d'autres réglages. On ne va pas revenir dessus. Donc Là, on a configuré très rapidement un produit. Et encore une fois, en troisième partie, on rentrera plus dans le détail. Okay Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vend du coaching. On ne vend pas une formation en ligne. Je n'ai pas besoin que le truc soit magnifique limite, il n'y a rien, ce n'est pas grave, parce que ce qu'on veut, c'est on a eu le prospect au téléphone, est-ce que tu veux rejoindre Ok, on prend rendez-vous, ok il ne te reste plus qu'à payer, il va, il paye, et après, il n'a même pas besoin de se connecter sur Kajabi, en réalité. Mais si vous mettez des formations, des vidéos et tout, ça peut être intéressant. Okay. Donc voilà, vous voyez, j'ai configuré très rapidement, et là, c'est correct. Maintenant, je peux changer ça, ça, ça. J'ai mon produit. Je vous disais tout à l'heure, avant de vendre un produit, j'ai besoin de créer une offre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Alors, je vais le faire sur mon autre compte. Je vais le faire sur mon, sur mon, mon vrai compte. Donc là, je vais créer une offre. Et je vais l'appeler « test ». Ok, Comme ça, mon équipe elle n'est pas troublée. Euh, test, test, test alors juste que vous sachiez moi j'utilise Kajabi pour prendre les paiements mais je prends aussi des virements bancaires et j'utilise d'autres outils comme GoCardless donc j'utilise Kajabi mais pas exclusivement voilà juste que vous sachiez test et ici j'appelle coaching confiance en soi donc quand je crée une nouvelle offre je vais choisir un produit okay là le produit bah, imaginez que c'est le produit que j'ai créé tout à l'heure donc, appelons-le maintenant. Voilà. Et là, je peux faire plusieurs types de paiement. On va faire le plus simple en une fois. Okay C'est, admettons, 500 euros parce que vous débutez et vous créez. Du coup, je reprends. Hein, encore une fois, vous vendez une offre et le client accède à un produit. Donc, vous voyez ici, quand la personne achète. Cette offre, elle, elle, elle bénéficie de ce produit-là. Mais je peux ajouter d'autres produits en fait. Je peux en ajouter combien je veux si j'ai d'autres produits de, de créer sur mon compte. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que si vous avez plusieurs formations, vous pouvez créer une seule offre et donner accès à plusieurs formations plutôt que de, de créer plein, plein, plein d'offres. Oui. Du coup, on a presque terminé. Il y a une dernière étape. C'est ici aller sur ce qu'on appelle le bond commande. Le checkout page en anglais. Le bond commande, par défaut, il est comme ça, il est tout pas beau. Et c'est normal. Donc moi, je désactiverai ça pour commencer là. Cette bande bleue, on ne la veut pas forcément. Et ici, je vais. Voilà. Euh, ici, je mets. Euh, en nous rejoignant, vous aurez accès à, euh, par exemple, okay, 13 semaines de, de coaching du heure avec Linguet. Demi journée d'immersion en haut. Pack de bienvenue envoyé chez vous et surtout de la bienveillance et vous été à atteindre vos objectifs ok ici on va pas faire du groupe copywriting normalement vous normalement c'est pas cette page qui va faire vendre encore une fois vous passez par euh, le téléphone donc la personne elle est là elle est déjà convaincue Normalement. Okay. Donc, une fois qu'on a configuré cette page, il ne nous reste plus qu'à faire Get Link. Et là, j'ai le lien. Donc, le lien, si par exemple, alors surtout ne payez, ne l'utilisez pas, n'achetez rien dessus, je vous l'ai mis dans le chat, mais si vous cliquez sur ce lien, là, vous l'avez vu, en seulement quelques minutes, même s'il faut, faut installer Stripe, eh ben, vos clients peuvent déjà payer avec vous. Et ils n'auront plus qu'à entrer leur numéro de carte bancaire. Vous voyez, leur numéro de carte bancaire. S'ils veulent payer par Paypal, ils pourront. Si vous le connectez, etc. Là, qu'est-ce qui se passe si on paye Une fois qu'ils auront fini, ils vont atterrir sur la page du produit. Et ils vont atterrir là. Et une dernière chose que vous pouvez faire, on va le voir... Euh... On va le voir là. Alors, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, mais encore une fois, on ne rentre pas dans trop de détails. Euh, C'est des automations. Quand la personne achète, euh, au bout de combien de jours on lui envoie un email, on l'inscrit à une, à une séquence d'email, etc. Mais par contre, ça, là, ici, il faut le faire. Vous vous envoyez un email quand vous avez un nouveau client déjà, comme ça, vous êtes sûr. Envoyez le client vers une page de remerciement quand elle a effectué son paiement. Et ici, utiliser un email par des, un, un nouvel email. Ici, c'est par exemple bienvenue. Euh, merci pour ta confiance. Nous avons déjà pris rendez-vous normalement. Donc, hâte de te retrouver à notre prochaine session. À tout moment, je suis disponible sur WhatsApp du lundi au vendredi. Donc, rien qu'en écrivant ça, là, ici, ce sera envoyé par email dès que la personne aura payé. Et pour ne pas se prendre la tête, vous mettez ici, pareil, sur la page de remerciement. De sorte que quand elle a payé, le client, en fait, quand le client a payé, il tombe sur votre page de remerciement. Et là, on va faire sauvegarder. OK, voilà, elle tombe sur ça. Et puis après, pour appuyer sur ça, une petite faute. Quoi euh, L'accueil, ce n'est pas le bon lien. Ici, il va falloir mettre le lien. Et généralement, c'est le lien, moi, je l'ai configuré comme ça c'est slash library. Du coup, quand je fais ça et que le client a payé, OK ici et vous voyez le, le lien, sauf que là, le lien il n'est pas en hyperlien. Donc, on va le refaire. Je clique ici. clic ici pour consulter la vidéo de bienvenue, par exemple. Si, ok Le but, encore une fois, en tant que coach, vous n'avez pas besoin de créer une formation en ligne. Si vous en avez une, c'est bien, mais c'est pas du tout obligatoire quand vous commencez. Et du coup, on va faire une prévisualisation de la page de remerciement. Comme ça, la personne la clique là, elle tombe sur cette page et elle accède à toutes les formations dont elle a besoin. J'ai bientôt fini et je laisserai le temps pour des questions-réponses. Donc, vous l'avez vu, on a créé un produit, on a créé une offre, on a rattaché le produit à l'offre, on a créé le bon de commande et du coup. La trajectoire, c'est bon de commande, je rentre mes infos de, de paiement, j'achète et je tombe sur euh, la page de remerciement où il y aura un lien vers la page euh, où il y aura la, euh, le produit. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vous dire Non, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, let's go pour un temps de questions-réponses. Est-ce que euh, c'est clair pour vous Sinon, posez-moi toutes vos questions. Je peux, on peut prendre cinq minutes sans aucun problème. Je vous écoute ce que vous en avez Si vous n'avez pas de questions, on continue. Bienvenue à, à ceux qui nous a, qui sont arrivés en cours de chemin. Désolé encore une fois pour l'email, mais euh, on voit trois choses aujourd'hui, comment vendre. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va voir comment automatiser, en crée un tunnel de vente. Et puis après, on va voir comment créer un espace de vente membre un peu plus évolué. C'est bon pour vous ou pas pour cette première partie ok Je fais un dernier résumé rapide. Comme ça, je suis sûr que euh, c'est bien clair pour vous. Tac et puis il va falloir que je ferme tout ça donc je rappelle première chose à faire créer un produit je l'ai créé là ok deuxième chose à faire deuxième chose à faire créer une offre une fois que l'offre est créée, crée le bon de commande et le lien du bon de commande, on peut l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions Vraiment pas Je passe à la suite. Alors, la suite, c'est la partie la plus intéressante. C'est aussi la partie la plus technique. Okay si ça peut vous paraître impressionnant, je vais vous dire un truc tout de suite. Euh, ça reste l'outil le plus simple par rapport aux concurrents d'une part. Et en fait, surtout si vous comparez par rapport aux bénéfices que ça peut vous apporter. Le petit tracas que ça va vous coûter n'est rien du tout. Parce qu'à terme, le but, bah, je peux vous montrer un de mes tunnels de vente. Parce que je vais aller... Le résultat, c'est quelque chose comme… En ce moment, par exemple, on fait de la pub Facebook. Ça, ouais. Alors, les stats ne sont pas hyper précises pourquoi parce qu'il euh, y, y a des bots en fait, quand on fait de la pub donc il y a du trafic d'ordinateurs ce n'est pas de vraies personnes mais je vous laisse quand même imaginer il y a euh, eu 5500 personnes et encore une fois ce n'est pas cohérent parce qu'il y a eu des bots qui sont venus sur, sur une page euh, de, une, une page de présentation du livre puis 608 sont allés sur le bon de commande. Et sur ces 608, il y en a 68 qui ont acheté le euh, livre. Okay. Donc concrètement, je vais vous montrer euh, le tunnel de vente. Quand je fais de la pub sur Facebook, on renvoie vers cette page. Cette page, la personne, elle regarde et clique sur ⁇ Je commande ⁇ Donc ça, c'est une page de présentation. On ne l'a pas encore vue. Hein, cette page, on va le faire juste après. C'est une page de présentation. Je clique là, je tombe sur le fameux bon de commande de tout à l'heure. Vous vous souvenez Et si vous achetez le bon de commande, moi, dans mon cas, ce n'est pas la page de remerciement tout de suite, c'est un upsell pour le kit du créateur. C'est-à-dire que c'est une vente additionnelle. Du coup, la personne ici remplit tout ça. Et puis après, alors nous, en plus, on l'automatise avec notre outil pour envoyer les livres. Bref, C'est assez complexe ce qu'il y a derrière, mais je peux vous dire que sans ce genre d'outil, euh, il faudrait deux humains rien hein, que pour gérer ça. Bon, J'exagère un petit peu. Une personne à temps complet pour gérer tout ça. Donc merci euh, à la technologie. Emma, yeah. euh, ok, tu regarderas le, le replay. Alors, du coup, comment on fait euh, Comment on fait Pour créer un tunnel de vente, il faut trois ingrédients. Il faut alors, il faut une page de présentation. OK, j'essaie je, de voir comment je peux vous le présenter le plus simplement. Déjà, le tunnel de vente, il sert à quoi On va commencer par ça. En tant que coach, surtout, surtout, interdiction de faire un tunnel de vente pour vendre votre coaching. Ce serait la pire erreur au monde. Sauf si vous faites déjà 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 100 000 euros et encore, et encore, ce serait une erreur euh, en réalité. Donc, pourquoi on fait un tunnel de vente On fait un tunnel de vente pour capter des leads. Par exemple, vous avez créé un PDF que vous voulez que les gens téléchargent gratuitement. Comme ça, vous récupérez l'email et vous pouvez envoyer des emails. Okay. Donc, première chose à faire, on va aller sur « Website ». Laissez-moi réfléchir si le mieux, c'est sur « Website ». On va aller sur « Marketing » et on va créer une « Pipeline ». Une « Pipeline », c'est leur manière de dire un tunnel de vente. The pipeline on va mettre freebie donc c'est à dire qu'on offre un pdf d'ailleurs il vous présente opt-in thank you page et nous on va la complexifier un petit peu c'est euh... et puis même on peut même faire comment on peut faire on va même pas offrir un pdf allez si on va offrir un pdf ebook gagner confiance en soi et augmenter son CA. Donc là, il faudra mettre le PDF. Donc moi, je vais mettre un PDF fictif. Mon hein. RIB. Et je fais Generate Pipeline. Ok, donc actuellement, le, le, le tunnel de vente, c'est ici, la, la page de. Ouais, c'est ça. C'est la page d'opt-in, la page d'atterrissage, la landing page, ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler de, de plein de manières différentes. Donc ici, pour faire simple, on va commencer simple. On va juste. Appelez ça le livret qui vous... qui boostera votre confiance et votre entreprise. Ici, découvrez les 13 secrets d'un entrepreneur. Euh, qui a confiance en soi et qui attire les opportunités. Ici, euh, va rapidement. Ici je vais changer quelque chose. Je vais mettre euh, euh, nouveauté. Parce que j'en ai la nouveauté. Ou ça n'avez pas confiance en vous, vous doutez constamment de vos compétences, etc. etc. Euh, Ce petit e book est pour vous. Ici il me manque un petit truc ici, c'est téléchargement immédiat. Okay. Donc la personne, qu'est-ce qui se passe Elle va sur cette page, elle rentre son prénom, nom, et puis l'étape d'après, c'est la fameuse séquence d'emails. La séquence d'emails, c'est quoi C'est une suite d'emails qui va endoctriner, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça, qui va endoctriner, qui va éduquer, qui va sensibiliser votre audience à qui vous êtes, à ce que vous faites pour lui donner envie de travailler avec vous. Donc par exemple le premier email ça va être bienvenu ça peut être comme promis voici ton livret ton livret booster si vous l'appelez comme ça okay. et là vous commencez euh, bienvenue dans la communauté Bla, bla, bla, bla, bla. là vous enregistrez et vous avez votre premier email que vous pouvez changer à tout moment vous pouvez revenir en arrière et ajouter d'autres emails je veux que le lendemain il reçoive un autre email pour continuer à le sensibiliser donc un jour après son inscription et ici je vais peut-être exemple mettre euh, on s'appelle ma d'être incompris et seul voici la possibilité pour toi d'être coaché individuellement par mois. Et en plus, c'est offert. ok Je ne dis pas du tout qu'il faille écrire ça, c'est juste pour faire un truc simple. Et je peux comme ça ajouter une séquence d'emails Il y a même, j'ai déjà entendu des marketeurs qui font des séquences d'email sur les 12 prochains mois. Pendant un an, Moi, je ne sais pas comment ils font, mais ouais, c'est possible. Et je peux en ajouter comme ça à la suite des emails. ok Deux jours après son inscription. Quoi de neuf bla bla bla réservez ici votre appel avec moi URL ainsi vous pourrez et là vous mettez les bénéfices hein, vous l'avez compris bénéfice, bénéfice 1, un bénéfice 2, etc etc donc, vous l'avez compris, vous enchaînez les emails comme ça. Donc, on revient à notre pipeline, à notre tunnel de vente. Vous voyez, la personne opt Dès que c'est fait, ça l'envoie vers l'ebook. book euh, Non, dès que c'est fait, elle va recevoir des emails parce qu'il y a une séquence d'emails et ça va la renvoyer vers la page de remerciement. Ou ici, bah, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le lien de téléchargement tout de suite. Vous pouvez mettre une étude de cas, des cas clients, des, des interviews, etc. pour aider les gens à vous voir comme une figure d'autorité. Donc, ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a autre chose à vous présenter dans euh, le tunnel de vente Donc Vous l'avez compris, quand on fait du coaching haut de gamme, euh, le tunnel de vente, est un moyen d'avoir des leads. Mais ce n'est pas comme ça que vous vendez. C'est un tunnel de prospection, si vous voulez. Okay euh, voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur euh, le tunnel de vente On a vu les emails, on a vu le produit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Comment je peux vous aider okay. Je vous propose de faire une petite pause de deux minutes, comme ça vous pouvez poser vos questions et moi je vais chercher à boire. À tout de suite. ok on continue donc ça c'était le tunnel de vente voilà en fait c'est vraiment aussi simple que ça ok euh, vous pouvez même le tester si ça vous intéresse je vous mets le lien mais il y a, il y a un test tester. Hein. Okay. je vous remonte le tunnel de vente vous allez sur cette page vous mettez votre nom prénom vous recevez Ah, vous allez recevoir mon rib mais bon <rire> ouais. Faites-moi un virement si vous voulez, mais ça ne vous servait à rien. Euh, vous allez recevoir mon RIB, vous allez recevoir une série d'emails, et puis c'est aussi simple que ça. Okay. Maintenant, il y a, euh, quand je dis aussi simple que ça, c'est la technique. Et après, il faut l'écrire, le PDF, mais vous pouvez faire des choses simples. Hein. Euh, quoi, des choses simples, encore une fois, ça dépend de, de vos forces et vos faiblesses, mais vous pouvez faire des vidéos, euh, vous pouvez écrire, vous pouvez faire un audio, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de questions, on passe à la dernière partie qui est, euh, qui est, qui est, qui est comment créer une, un bon espace de formation. Admettons que vous avez déjà quelques clients, vous commencez à avoir une méthode que vous voulez euh, communiquer. Donc là, l'étape d'après, c'est de créer un produit qui soit euh, au top. Okay Donc, on va juste aller plus loin que ce que je vous ai montré au tout début. Au tout début, je vous ai à configurer les choses. Là, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc, déjà, vous pouvez faire add content ajouter des catégories ou des sous-catégories. Ça, c'est nouveau, les sous-catégories, je crois. Et par exemple, je mets un comprendre euh, ma mission de vie. Admettons, c'est un peu flippant comme première partie. Ici, je vais faire si je devais faire un. Euh, euh, euh, évaluer mes compétences et mon potentiel. Et aller un petit dernier, ce serait transformer, euh, transformer son offre pour avoir plus confiance en son produit. Ok, bref, ça vaut ce que ça vaut. Donc là, le but, c'est de créer un, une, un bel espace de formation. J'ai créé mes trois euh, catégories, j'en ai quatre en réalité. Et après, bah, dedans, il va falloir que j'ajoute du contenu. Donc, soit je ajoute une sous-catégorie encore, mais on va faire simple, on va faire un new post. Ici, si on met vidéo euh, timidité. Et je pense à toi, Nabil, je ne sais pas si c'est toi, Nabine, mais voilà. Du coup, je clique dessus, bah, je mets une vidéo, je choisis une vidéo que j'ai enregistrée, tiens, juste pour le fun. Tiens, juste pour le fun. Est-ce que ça ralentit ma connexion Internet Ok, juste pour le fun, j'ajoute ça. Je peux ajouter des fichiers à télécharger. Okay, je vais remettre mon RIB. Et puis, je, fais, je peux faire des automations. mais Encore une fois, ça, c'est trop complexe. Ici, je mets bien que les commentaires soient, sont visibles, si c'est ce que vous voulez. Et surtout, ici, on clique sur Publier. Là, ici, on peut ajouter une image de présentation, mais euh, ce n'est pas nécessaire. Donc, si je sauvegarde, pour quelqu'un qui a acheté mon programme, il va voir la vidéo. C'est cool, hein c'était un montage pour mon épouse. Du coup, j'utilise ça. Il va voir qu'il peut télécharger euh, un document. Et euh, là, vous pouvez créer du blague. Bah, en plus, là, il peut dire, euh, trop bien cette vidéo, car… Blablabla. Vous voyez ici, ce n'est pas traduit, il faut juste le retraduire. À chaque page, ça c'est un peu laboureux, euh, je vous avoue, mais je crois qu'il y a un moyen de le faire, euh, pas de le faire tout le temps, tout le temps. Donc, je vous ai montré comment uploader une vidéo dans un, dans une catégorie. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi glisser déposer cette vidéo ailleurs, en fait. La déplacer. Et ici, on va créer un nouveau poste. Je vais aller sur ce poste. Alors attention, hein, ici il va falloir le mettre en publish plutôt que draft. Draft, c'est-à-dire euh, euh, brouillon. Et l'idée, c'est de mettre en public. Ok. Quand ça c'est fait, donc le produit, bah voilà, vous faites preview et vous regardez votre chef d'œuvre. Et donc là, je vous invite à savoir, hein, pour vos clients, c'est vachement agréable, tout est très clair. Ouais. Ok, est-ce que vous avez des questions sur la partie euh, formation bah, Finalement, je suis allé tellement vite, j'avais tellement peur de ne pas pouvoir tout faire rentrer, mais je pense qu'on euh, a vu les principales fonctionnalités. Donc, un temps ouvert pour des questions-réponses. Si vraiment, vraiment, il n'y en a pas, on termine là. Et puis, euh, si besoin, vous pourrez regarder le replay. Est-ce que vous avez des questions, Nabil et Anthony Les autres, ils n'ont pas eu le courage de rester et je peux comprendre. Okay. Si vous n'avez vraiment pas de questions, on va s'arrêter là. Euh, Mettez-les dans le chat si vous avez des questions. ou vu qu'on est en petit comité, n'hésitez en com, en pas à prendre la parole au micro. Ok. Alors, si vous n'avez pas de questions sur Kajabi, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas utiliser Kajabi, ce qui est très bien si vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, est-ce que je peux vous aider dans votre réflexion, dans vos actions, euh, quitte à ne euh, ouais, pas passer plus de temps sur Kajabi? En ligne, c'est que je devrais faire des tunnels de vente, je l'entends bien. Mais euh, ce n'est pas ma priorité maintenant, je pense que sur la prospection. Et je ah. crois que chaque chose en son temps, je pense. Je ne voudrais pas tu me, me distraire, toi. tu vois. Je suis d'accord avec toi. Sauf si tu as déjà écrit un truc. Tu as déjà écrit un truc euh, Non, tu veux dire un tunnel de vente Non, j'ai des non, podcasts. Non, euh, euh, un e-book, par exemple. Non, j'ai des fiches. fin des, euh, une ligne magnète que j'avais fait, mais simplement les fiches descriptives de mon programme si tu veux ah ok mais c'est pas un lead magnet, non ça quoi c'est juste une présentation de ton programme hein. un... c'est un peu un, un... fait le seul si vous voulez tu vois voilà le chemin essayez de le faire seul quoi. ok ok c'est combien de pages oh c'est 10, hein, une par étape ah bah, c'est pas mal c'est pas mal. Moi, je pense mais je que c'est… je devrais le refaire, je ne sais pas. Je... Ok, alors tu pourrais. Mais c'est pour ça que, tu vois, mieux vaut pas dédier du temps parce que ça va te ralentir. Euh, par contre, bah, si ouais. jamais tu veux le faire, moi, je t'inviterais quoi, à capitaliser sur ce document. Je t'inviterais à, dans tes discussions, pour relancer un prospect, lui dire « Tiens, j'ai pensé à toi, j'ai ce PDF qui pourrait euh, t'aider, est-ce que ça t'intéresse ?» Tu vois, en mode pour relancer une discussion plutôt que bonjour ça va depuis la dernière fois est-ce que tu as changé d'avis est-ce que tu veux toujours pas travailler avec moi tu vois donc ça ça peut être une excuse ou ça peut être quand tu contactes des gens pour la première fois tiens euh, est-ce que ça pourrait t'intéresser un pdf euh, euh, qui te qui travaille sur ça ça tu vois ok donc à essayer mais effectivement le tunnel de vente c'est juste trop complexe pour le moment c'est vraiment du temps qui sera okay. perdu. Okay. Merci. Cool. Bon, euh, Anthony n'a pas de questions non plus. Euh, ben on va rester là. On va en rester là. Anthony, je te retrouve lundi pour le workshop. Nabil, je te retrouve la semaine prochaine dans Mission Passion.